Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous amène avec moi aujourd'hui dans une balade très agréable pour découvrir la ville de Lecce dans la région des Pouilles au sud de l'Italie. Euh, Lecce est une ville très charmante, vous allez voir. J'espère que la vidéo vous plaira. En tout cas, moi j'ai adoré me balader dans ces rues. Voilà, allez, c'est parti Il a commencé à pleuvoir, donc on cherchait un endroit pour s'abriter. Et donc on a décidé d'aller faire un petit tour dans l'église, l'église principale de la ville, donc San Mateo. On a été tout de suite impressionnés par le style baroque de l'église, très caractéristique de la région. Le poisson ici doit être un symbole de quelque chose très caractéristique euh, du sein euh, qui est représenté ici. Euh, honnêtement, je ne sais pas ce que ça symbolise. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si, euh, si vous le savez. <rire> Pareil pour l'aigle qu'on voit ici également à la droite du personnage représenté. balade dans l'église San Matteo est terminée et là on part pour découvrir le reste de la ville. C'est vraiment caractéristique dans toute la région euh, des écrits comme ça sur les murs et sur les, les garages. Euh, je trouve ça beau, un peu poétique euh, malgré que je ne comprends pas du tout ce qui est écrit. Si vous parlez italien, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires euh, ce qui est écrit. Là, on part notre église, celle-là, c'est celle de Di Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. On n'a pas pu entrer finalement parce qu'il fallait des tickets et on n'avait pas beaucoup de temps pour visiter la ville. On voulait visiter autre chose. Euh, donc on n'a pas pris des tickets, mais n'empêche qu'elle avait l'air très, très charmante aussi. Le street food italien, ça donne toujours envie Ici, c'est le musée historique de la ville de Lecce. Regardez-moi ces vieux bâtiments, je trouve ça juste magnifique. Toutes les rues étaient belles, je ne savais plus vers où aller finalement. La ville de Lecce et toute la région des Pouilles sont connues pour leur savoir-faire en termes euh, de fabrication de textiles. Je ne sais toujours pas ce que c'est cet endroit. Mais je l'ai juste trouvé magnifique et donc on a fait un petit tour dedans. <rire> Ici si on arrive à la Plaza del Domo, c'est la place principale de la ville et là on trouve plusieurs monuments euh, très connus, caractéristiques de la ville. C'est vraiment joli je trouve. Et ici apparemment on a une vue euh, totale sur toute la ville de Lecce Là on voit clairement le mélange des styles architecturaux euh, des différentes époques, c'est magnifique Regardez-moi cette vieille porte, euh, je la trouve impressionnante parce que je suis en train d'imaginer tous les gens qui n'existent plus aujourd'hui qui sont probablement passés euh, par cette porte-là. C'est impressionnant. Donc on quitte la Plaza del Dumo pour aller voir euh, le reste de la ville et puis euh, visiter d'autres villes aussi euh, par la suite. Un petit dernier regard, un petit coup d'œil avant de partir. C'est juste magnifique. Je vous laisse avec une petite balade dans les rues de la vieille ville de Lecce. On se retrouve tout à l'heure Là encore, euh, ne me demandez pas ce que c'est Je sais pas, j'ai trouvé ça beau Donc euh, on est allé faire un petit tour euh, Rapido Retour à l'église Saint-Matteo et donc bientôt euh, la sortie de la vieille ville et la fin de notre balade. On arrive à la sortie de la ville et donc la fin de la balade dans la vieille ville. Euh, moi je l'ai trouvée charmante, je ne sais pas pour vous. Euh, N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la ville de Lecce dans les commentaires. D'autres vidéos pour des balades euh, des villes dans la région des Pouilles arrivent prochainement, abonnez-vous, mettez un petit pouce euh, bleu euh, et laissez des commentaires sympas, ça fait toujours plaisir. Bisous